Bonjour et bienvenue sur cette formation concernant l'apprentissage de Linux. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à travailler efficacement avec des fichiers texte. Nous allons ainsi voir dans un premier temps comment éditer un fichier en utilisant un des éditeurs de texte les plus populaires sous Linux, qui est Vim. Nous verrons ensuite comment rechercher efficacement des fichiers en passant en revue le fonctionnement des utilitaires locate, find et grep. Alors, sous Unix, comme sous Linux, presque tous les fichiers de configuration des programmes système sont des fichiers texte. Il est donc impensable de vouloir apprendre les rudiments de l'administration de système Linux sans maîtriser les outils qui permettent d'éditer des fichiers textes en ligne de commande. De plus, contrairement aux serveurs du monde Microsoft qui tous ont des interfaces graphiques pour tout et n'importe quoi, sous Unix et Linux, autant dire qu'on va pouvoir s'asseoir dessus. Il devient donc indispensable de savoir manipuler l'édition et la recherche de fichiers avec des outils console. Et c'est là tout le but de ce chapitre, d'apprendre à manipuler ces outils. Alors, il existe de nombreux éditeurs de texte en console sous Linux. Pour les plus simples, on peut par exemple citer Nano et Joey. Mais il y en a aussi des bien plus sophistiqués et puissants comme IMAX et Vim. Dans cette première partie, nous allons ainsi voir ensemble comment fonctionne l'utilitaire Vim. Alors, Pour lancer Vim, il suffit de saisir dans un terminal la commande Vim suivie du nom de fichier que l'on souhaite éditer. Par exemple, pour éditer un fichier « slash dev slash shm slash test » avec Vim, on ouvre un terminal et on fait « vim dev shm test ». Alors, quels sont les modes de fonctionnement de Vim Après avoir ouvert notre premier fichier, on s'aperçoit que contrairement aux éditeurs de texte habituels, nous n'apercevons pas de menu, pas d'icônes ou d'aide pour nous assister dans l'usage de Vim. On s'aperçoit également que si on essaie de saisir directement quelque chose, rien ne s'affiche. Ce comportement étrange est lié au fait que Vim fonctionne avec deux modes principaux. Un mode dit commande, qui attendent de recevoir des instructions sous forme de raccourcis clavier et qui vont nous permettre d'appliquer des opérations simples, comme une recherche par exemple, ou des traitements un peu plus complexes, comme des recherchés remplacés avec des expressions régulières. Le deuxième mode est un mode édition, input en anglais, qui permet de saisir et modifier directement le contenu du fichier comme un simple éditeur de texte style nano. Alors, par défaut, il faut savoir que Vim démarre toujours en mode commande. Et dans la suite de cette formation, nous allons voir comment utiliser ces deux modes. Pour cela, on va dans un premier temps copier le fichier « slash etc slash password » dans le répertoire « slash shm puis on travaillera directement avec Vim sur la copie de ce fichier. Alors, on ouvre un terminal et on fait « cp slash etc password »« slash dev slash shm ». Voilà, donc là, normalement, on a dû créer le répertoire password en devshm, c'est bien le cas. Et ensuite, on va directement travailler sur slash dev slash shm slash password en tapant vim slash dev slash shm slash password. Alors, comment ajouter du texte dans un fichier avec vim? Voyons tout d'abord comment ajouter du texte dans un fichier avec vim. Quand on est en mode commande, qui je le rappelle correspond au mode par défaut à l'ouverture d'un fichier, et que l'on souhaite passer ou basculer en mode édition pour modifier le contenu de ce fichier, il va nous falloir saisir une ou deux touches au clavier. Les touches qui nous permettent d'ajouter du texte sont nombreuses, mais il n'est pas nécessaire de toutes les connaître. Il suffit d'en retenir quelques-unes pour être opérationnel avec Vim. Voici donc les principales touches qui permettent de basculer, en mode édition, depuis le mode commande. Alors, tout d'abord, on a la touche A, qui va nous permettre d'ajouter du texte à droite du curseur. Donc là, par exemple, si je saisis A, on voit que je suis passé en mode insertion. Ici, il est inscrit insertion en bas à gauche de ma console. On peut, à ce moment-là, saisir du texte, par exemple, Toto. Puis, on peut également se déplacer d'un endroit à l'autre en utilisant les touches directionnelles gauche, droite, haut, bas. Une fois qu'on a saisi le texte, si l'on veut sortir du mode édition pour revenir au mode commande, il suffit d'appuyer sur la touche échappe, escape. Voilà, une première fois, et quelquefois cela ne fonctionne pas du premier coup, et donc il faut appuyer deux fois sur échappe. Donc ça, c'était pour la première touche. Donc Je rappelle la touche petit a. On a ensuite la touche grand A, voilà, qui va nous permettre d'ajouter du texte à la fin de la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Donc là, par exemple, je me positionne sur la ligne VVV-Data, et là, j'appuie sur Shift A, c'est-à-dire grand A ou A en majuscule, et là, je vois effectivement que mon curseur se positionne directement à la fin de la ligne et que je bascule toujours en mode insertion avec le message insertion en bas à gauche de la console qui s'affiche. Ok, donc voyons maintenant une troisième touche qui est la touche petit i qui elle va nous permettre d'ajouter du texte à gauche de la position du curseur. Par exemple là je tape sur i, je clique sur i et là je vois effectivement que je peux ajouter du texte juste avant la lettre T. Alors, personnellement, s'il y a bien une touche à retenir, je dirais que c'est la lettre petit i, car i nous fait penser à insertion. Alors, la touche grand i va nous permettre d'ajouter du texte au tout début de la ligne sur lequel le curseur est positionné. Par exemple, je viens ici, et là je fais Shift i pour mettre i en capital, et là je vois bien que mon curseur se positionne en début de ligne. On va aussi avoir la touche petit O qui va nous permettre d'ajouter une ligne en dessous de la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Donc là par exemple j'appuie sur petit O et je vois effectivement une nouvelle ligne qui s'ajoute juste sous la ligne où le curseur était positionné et que en plus de ça je suis passé du mode édition au mode insertion. Pardon, du mode commande au mode édition avec l'affichage insertion en bas à gauche. Et pour terminer, on a aussi la touche grand O qui va nous permettre d'ajouter une ligne au-dessus, cette fois-ci de la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Donc par exemple Shift-O, et là je vois bien une ligne supplémentaire qui s'affiche juste au-dessus de la ligne où j'étais. Alors, quelles sont les commandes qui nous permettent de nous déplacer dans le texte en mode commande, il existe un certain nombre de touches qui vont nous permettre de nous déplacer efficacement dans un fichier. Parmi ces touches, on a la touche W qui va nous permettre de sauter d'un mot à l'autre. Voilà, donc là j'appuie plusieurs fois sur la touche W. Alors, une petite remarque, les mots par VIM sont détectés comme étant séparés par des espaces, des tabulations ou de la ponctuation et donc là, on voit en l'occurrence que Vim détecte des mots à chaque fois qu'on va avoir un deux points Pour lui, le deux-point est une ponctuation. Voilà. Un deux points un slash, voilà. Toutes ces choses-là, en fait, sont des ponctuations pour Vim. Et donc, Vim est capable de détecter plusieurs mots. Donc après la touche W, on a aussi la touche B qui va nous permettre de faire l'inverse de W, c'est-à-dire qu'avec W, on sautait d'un mot à l'autre de la gauche vers la droite, et cette fois-ci, avec la touche B, on va pouvoir sauter d'un mot à l'autre, mais cette fois-ci de la droite vers la gauche. On va aussi avoir la touche 0 qui va nous permettre de nous déplacer au début de la ligne sur laquelle se situe le curseur, voilà. Donc là, on voit effectivement qu'on est positionné au début de la ligne sur laquelle le curseur était positionné, mais on voit toutefois que nous restons toujours en mode commande, car en bas à gauche, il n'est pas écrit « insertion ». Alors, une autre touche qui est intéressante à connaître, c'est la touche « dollar », qui, elle, va nous permettre de nous déplacer à la fin de la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Et d'une manière générale, dites-vous qu'à chaque fois que vous serez face au symbole dollar, il va correspondre sémantiquement à une fin de ligne. On le verra de toute façon plus dans le détail tout à l'heure. Alors, la touche H, elle, va nous permettre de nous positionner dans le coin supérieur gauche de l'écran d'édition. Par exemple, je me positionne ici. Si je fais Shift H, alors, donc c'est vraiment donc grand H, hein, excusez-moi. Donc je viens là, si je fais Shift-H, je vois bien que je me positionne en haut en gage de l'écran. Et si j'appuie cette fois-ci sur la touche grand L, c'est-à-dire Shift-L, cela va nous permettre de nous positionner dans le coin inférieur gauche de l'écran. Voilà, donc là c'est le cas. Là on voit que j'ai basculé hop, dans le coin inférieur gauche de l'écran. Alors, quelles sont les commandes qui nous permettent de modifier, de copier et de supprimer du texte alors, toujours en mode commande, voyons maintenant quelles sont les commandes justement qui vont nous permettre de faire tout ça, c'est-à-dire modifier, copier ou supprimer du texte. Alors, tout d'abord, pour supprimer du texte, on utilise des, des combinaisons de séquences clavier qui commencent par la touche D. Par exemple, pour supprimer le mot entier qui se situe après le curseur, on utilise la séquence clavier DW. Donc, D c'est pour Gillette et W c'est pour Word. Par exemple, je me positionne ici, si je fais DW, je vois que cela a supprimé tout le mot qui se situait à droite du curseur. Et d'ailleurs, pour supprimer les N mots entiers qui se situent après justement le curseur, c'est-à-dire à droite du curseur, on utilise la séquence clavier, cette fois-ci, toujours DW, mais préfixée de nombre. Typiquement, si je veux supprimer les trois prochains mots, je vais faire... Toujours en mode commande, je fais 3, dw et là je vois que j'ai supprimé les trois prochains mots. Si par exemple je fais 6, dw, j'ai supprimé les six prochains mots qui se situent à droite du curseur. Pour supprimer un mot entier qui se situe avant le curseur, cette fois-ci, on utilise la, commande, la séquence clavier pardon, D, B. D, B, et là on voit qu'on a supprimé le mot à gauche du curseur, D B encore une fois le mot à gauche du curseur et tout comme pour DW, si je fais donc un 3DB, je vais pouvoir supprimer les trois mots qui se sutil à gauche de mon curseur. Voilà. Alors évidemment, hein, je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire de le dire, mais le B correspond à backward. Alors, pour supprimer cette fois-ci les n lignes après la position actuelle du curseur, on va utiliser la séquence clavier DD. Et typiquement, si on veut supprimer donc une ligne entière, on fait DD. Et si on veut supprimer les six prochaines lignes, par exemple, on fait 6 DD. Et on voit qu'on a supprimé effectivement les six prochaines lignes. Alors, pour modifier du texte, on va utiliser les séquences clavier qui commencent par un C. Par exemple, pour remplacer tout le texte qui se situe à droite du curseur jusqu'à la fin de la ligne, on va utiliser la séquence clavier C$. Donc, Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois que nous allons rencontrer un dollar, cela indiquera qu'il faut aller jusqu'à la fin de la ligne. Donc là, si je fais C$, on voit que tout ce qui se situait à droite du curseur a été supprimé. Pour remplacer tout le texte, cette fois-ci, qui se situe à gauche du curseur, jusqu'au début de la ligne, on va utiliser la séquence clavier C0. Et là, effectivement, on peut voir qu'on a supprimé tout ce qui était à gauche de notre curseur. Pour remplacer cette fois-ci toute la ligne sur laquelle le curseur est positionné, on utilise la séquence clavier Cc. Pardon, là j'étais en mode édition. Donc si je ressaisis cc cette fois-ci en mode commande, on peut voir que cela supprime bien l'ensemble de la ligne et que cela laisse quand même une ligne vide pour nous permettre d'éditer quelque chose. Donc en gros, c'est la notion de remplacement. Pour remplacer le mot juste après la position actuelle du curseur, c'est cw pour change word. Voilà. Ah pardon, j'étais encore en mode édition, donc je le refais. Change word, voilà, on voit que ça marche. Change word, etc. On peut d'ailleurs constater que non seulement le mot a été remplacé, mais en plus on bascule toujours automatiquement en mode édition. C'est des choses qui toutefois peuvent être un peu déroutantes au démarrage, mais on le verra à l'usage, vont nous permettre de gagner du temps plutôt que spécifiquement et systématiquement supprimer et ensuite rebasculer en mode édition manuellement donc ça nous a franchi d'une opération le fait que on ait cette bascule automatique en mode édition alors pour copier du texte on va utiliser les séquences clavier qui commencent par y par exemple pour copier la ligne sur laquelle le curseur est positionné on utilise la séquence YY. une fois copié pour coller le contenu présent dans le tampon de Vim, on utilise cette fois-ci la touche P pour PASTE pour insérer le texte après le curseur, donc comme ça, ou du moins, on peut aussi utiliser grand P pour insérer le texte avant le curseur. Donc ici, par exemple, je fais grand P et on voit que cela a copié ma ligne dans la ligne qui précédait justement que j'ai au clou. Si par exemple, je reviens sur SEND, je fais SHIFT P, on voit effectivement que... Cela a inséré la ligne au-dessus de la ligne Saint. Et donc, si je veux que ce soit en dessous, c'est juste petit p. Voilà. Alors, pour copier cette fois-ci les n lignes sur lesquelles le curseur est positionné, on va utiliser la séquence clavier n, c'est-à-dire un nombre, y, y. Par exemple, pour copier les trois prochaines lignes, on fait 3y, y. Et là, on voit ici en bas à gauche. Un petit message qui nous indique que les trois lignes ont été copiées dans le tampon de Vim. Et cette fois-ci, pour copier donc, le contenu, comme d'habitude, on a juste à faire P, petit P ou grand P. Et pour copier tout le contenu à droite du curseur jusqu'à la fin de la ligne, on va utiliser une autre séquence qui est Y, parenthèse ouvrante. Voilà j'ai dû me tromper, voilà, donc ici je fais Y, parenthèse, voilà, très bien, donc pour copier cette fois-ci tout le contenu à droite du curseur jusqu'au prochain paragraphe, cette fois-ci, en gros jusqu'à la première ligne vide rencontrée, on va utiliser Y accolade, par exemple je suis ici, si je fais Y accolade fermante, voilà, et qu'ici je fais ça, je vois bien que je copie l'ensemble des lignes jusqu'à ce qu'on atteint une ligne vide, ce qui est identifié par Vim comme un paragraphe. Alors, comment répéter une commande Après avoir vu comment modifier, copier ou supprimer du texte, voyons maintenant comment répéter une commande sans avoir à la retaper. Donc Pour cela, on va utiliser simplement la touche « Point ». Si par exemple, si on veut supprimer une ligne avec DD, donc là c'est ce qu'on va faire, voilà, et que cette fois-ci on appuie trois fois sur la touche point, on va voir qu'on va supprimer aussi les trois prochaines lignes, par exemple une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc en gros, la touche point va nous permettre de répéter la commande qu'on a saisie juste avant, et donc si par exemple on tape DD et qu'ensuite on 4 fois point, c'est comme si on avait écrit 5 dd. Voilà, ça aurait été la même chose, c'est-à-dire qu'on va supprimer les cinq lignes. Alors, comment sauvegarder nos changements et où quitter Vim Alors, pour sauvegarder nos changements apportés au fichier avec Vim, on va utiliser la séquence 2.w, comme ça, 2.w, ok. Et donc là, ici, on voit bien en bas à gauche toujours. De la console, slash dev slash shm slash password, donc ici le nombre de lignes et le nombre d'octets qui ont été écrits. Voilà, et une fois qu'on a sauvegardé, pour quitter Vim, on a juste à faire deux points entrée, et là on quitte. On voit que d'ailleurs, si on a apporté des modifications au fichier Vim sans que pour autant on les ait sauvegardées, on va voir, donc là par exemple, ici je fais ça, hop, je fais ça. Là maintenant, si je ne sauvegarde pas avec 2.w, mais que je cherche à quitter Vim avec 2.q, on voit que Vim nous indique que des modifications ont été détectées, qui n'ont pas été enregistrées, et que pour passer outre, Vim nous invite à taper le point d'exclamation, c'est-à-dire nous demande de quitter explicitement. Voilà. Et en faisant ça, on voit que nous n'avons plus de message. Et donc une dernière chose à voir, si par exemple maintenant on souhaite avec une seule commande donc sauvegarder et quitter, on a juste à faire deux points WQ. Voilà. Et là on a sauvegardé et quitté. Alors voyons maintenant comment annuler ou rétablir une modification. Alors pour annuler une modification, c'est très simple. Il suffit juste de saisir, de taper sur la touche U. Par exemple, ici, je vais supprimer donc, plusieurs lignes. Et si maintenant je tape U, on voit que les lignes que j'ai supprimées sont rétablies. Donc U, c'est pour undo. Et pour rétablir cette fois-ci une modification qui a été annulée, il faut utiliser la combinaison de touches CTRL R. Voilà. Et donc là, on voit que de nouveau, cela va resupprimer les lignes. Alors, Comment exécuter une commande shell sans sortir de Vim Pour exécuter une commande shell sans sortir de Vim, il suffit d'utiliser la syntaxe, donc deux points, point exclamation, et ici, notre commande. Par exemple, si on veut avoir la liste des fichiers d'un répertoire sans sortir de Vim, on a juste à faire deux points, point exclamation, ls, par exemple, « slash etc ». Et là, on voit effectivement que le résultat s'affiche dans notre console. Et on a juste à taper sur une touche pour revenir donc à, au mode d'édition de Vim. Comment connaître le nom du fichier en cours d'édition et le nombre de lignes totales du fichier On utilise tout simplement la combinaison de touches CTRL-G. Voilà. Et en bas à gauche, on voit que le système nous dit que slash //dev//shm slash est le fichier qui est en cours d'édition, qu'en plus de ça, le fichier comporte actuellement des modifications, et que au total, le fichier comporte 32 lignes, et que nous nous situons au niveau du curseur, en fait, à environ 72% du fichier. Voilà. Comment se déplacer par bloc dans un fichier Donc Pour faire cela, il suffit juste de faire CTRL F pour avancer d'une page dans le fichier. Voilà. Donc là, on voit qu'on a avancé d'une page dans le fichier. Alors « F », évidemment, c'est pour « forward ». Maintenant, si on veut reculer d'une page dans le fichier, on refait juste « ctrl B ». Voilà. Et là, on voit qu'on a avancé, reculé, pardon, d'une page dans le fichier. On a « grand G » pour nous rendre directement à la dernière ligne du fichier. Donc là, par exemple, si je me positionne à la première ligne et que je fais « shift G », c'est-à-dire grand G, on se positionne directement à la dernière ligne du fichier. Et un G va nous permettre, donc un grand G, ça va nous permettre de nous repositionner à la première ligne du fichier. Et vous l'avez compris, si par exemple on veut se positionner à la position, à la ligne N par exemple du fichier, par exemple à la ligne 15, on fait 15 Shift G et là on est au niveau de la 15e ligne, on le voit ici. Voilà, alors maintenant voyons comment rechercher du texte. Alors il existe différentes façons de rechercher du texte avec Vim, mais la syntaxe est toujours la même. Donc la syntaxe c'est laquelle C'est en gros... Donc là je vais ouvrir par exemple un Gedit. Voilà. Et donc la syntaxe c'est laquelle C'est toujours donc, soit un point d'interrogation, soit un point d'interrogation. Pardon, soit un slash, voilà, et après c'est le mot à rechercher. Alors, le point d'interrogation indique de rechercher en arrière de la position actuelle du curseur, et le slash va nous indiquer de rechercher en avant. Et évidemment, le mot à rechercher correspond au mot à rechercher, mais la particularité de ce mot à rechercher, c'est qu'il peut contenir des expressions régulières. C'est-à-dire des patrons un peu génériques qui vont nous permettre, en utilisant des caractères très spécifiques, de rechercher plusieurs textes à la fois. Par exemple, si on souhaite rechercher les occurrences « bash » en avant du curseur, donc le mot « bash hein, » comme celui-ci, en avant du curseur, juste on fait « slash bash voilà. ». Et pour se rendre à la prochaine occurrence, donc toujours en avant du curseur, on a juste appuyé sur la donc on appuie sur Entrée et après on appuie sur la touche N. Et là, on voit que le système saute à la deuxième occurrence qu'il a trouvée, à la troisième, ainsi de suite. Et donc ça, c'était la touche N pour passer à la prochaine occurrence, donc N c'est pour Next. Et cette fois-ci, pour nous rendre à l'occurrence précédente, c'est-à-dire revenir en arrière, ça n'est pas petit N, mais c'est grand N. Voilà. Quand je fais grand N, on voit cette fois-ci que je boucle sur les occurrences BASH, mais dans le sens inverse. Si on souhaite cette fois-ci rechercher les occurrences de slash bin slash BASH en arrière, pardon, de slash bash, excusez-moi, en arrière du fichier, on a juste, au lieu de taper slash bash, on a juste à faire point d'interrogation bash, voilà, et là on voit que le système nous l'a trouvé. Et si je fais n, cette fois-ci, je pars, donc toujours en arrière du fichier. Pourquoi Parce que j'ai utilisé un point d'interrogation, ça c'est une petite subtilité à comprendre, c'est-à-dire, si par exemple je fais slash bash, et que après j'ai lancé ma recherche je souhaite aller au, au mot d'après avec un n quand j'ai utilisé un slash et que j'appuie sur n ça va aller du début vers la fin du fichier si par contre je n'utilise pas un slash bash, mais j'utilise un point d'interrogation bash pour rechercher en arrière. Si j'utilise le point d'interrogation et que après je puis sur N, cette fois-ci ça va aller en arrière du fichier à chaque fois que j'appuierai sur N. Voilà, c'est-à-dire que le fonctionnement de N d'avant en arrière va dépendre de si on a utilisé le slash ou le point d'interrogation. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Et donc pour terminer. Vous illustrer la possibilité de rechercher avec des expressions régulières. On va voir par exemple si on souhaite rechercher toutes les occurrences qui vont commencer par slash sbin et qui contiennent ensuite un slash, on peut faire donc slash, pardon, toutes les occurrences qui contiennent bin et qui après donc on te sl un slash, on peut faire par exemple slash bin slash point étoile s. Voilà. Et là, le système nous trouve donc toutes les occurrences qui contiennent un S. Ok, alors comment remplacer du texte Alors il faut savoir que vim intègre aussi une, com une commande pardon, qui va nous permettre de faire des modifications en bloc dans un fichier en nous appuyant sur le principe du rechercher remplacer. Cette commande s'utilise avec la syntaxe suivante, donc L1, L2, donc ça c'est facultatif comme on va le voir, S, un séparateur au choix un mot à rechercher le séparateur qu'on aura choisi ici c'est-à-dire qu'on aura défini à ce niveau-là encore une fois le mot qui va devoir remplacer le mot recherché voilà et dernière option qui est facultative donc qu'on pourra utiliser avec un séparateur, c'est la lettre G. Voilà, alors quelques explications. Donc le premier argument, je vous indiquais qu'il était facultatif, il va correspondre à un couple de lignes indiquant à la commande S, donc devine, cette commande qui est juste là, la ligne de départ et la ligne de fin sur lesquelles elle doit opérer les substitutions. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose de facultatif. Quand cet argument est omis, Justement, la substitution ne va s'opérer que sur la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Voilà. Par exemple, si je me mets là, et que, donc, enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Alors, si par contre, au niveau de L2, à ce niveau-là, on utilise un dollar, alors cela va indiquer la dernière ligne du fichier. OK. Alors, S, cette fois-ci, donc qui est ici, lui va correspondre à la commande substitute, donc remplacer. Le séparateur, lui, va correspondre au caractère qui va séparer les différents arguments de la commande S. Ce séparateur, d'ailleurs, est souvent le slash, mais d'une manière générale, la règle à appliquer est que ce caractère ne doit pas se trouver dans la chaîne à rechercher, ni dans la chaîne de remplacement, hein, parce que ça peut poser problème. Alors ensuite, après, donc, on va avoir le mot à rechercher, qui lui correspond au premier argument obligatoire, et comme son nom l'indique, il va s'agir de l'occurrence que l'on cherche à remplacer. Ensuite, on va avoir donc, le mot qui remplace. Cette fois-ci, le mot qui remplace lui correspond au deuxième argument obligatoire, et constitue l'occurrence de remplacement. Et pour finir, on va avoir le petit « g », qui lui est un troisième paramètre optionnel, comme je vous le disais, qui indique à Vim de remplacer toutes les occurrences qu'il trouve sur une même ligne, car par défaut, Vim ne va remplacer, remplacer qu'une occurrence par ligne. Alors, Sur la base de cette syntaxe que je viens de vous décrire, on va voir quelques exemples, voilà, et on va voir comment faire veut, si on veut modifier toutes les occurrences du mot « bash » par exemple par « zsh ». Donc pour faire ça, donc on va repartir quand même d'un fichier etc/password propre. Voilà, donc je rouvre ce fichier etc/password. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire si on veut remplacer toutes les occurrences de bash par ZSH On va faire deux points, 1,$, donc là j'indique substitute, donc là, j'indique, comme je vous le disais tout à l'heure, de commencer la substitution à la première ligne et de l'appliquer jusqu'à la dernière ligne. Donc S, c'est substitute pour la commande. Slash, c'est le séparateur voilà, qu'on a ici, hein, comme je vous le disais. Donc j'ai choisi slash comme séparateur. Là, par exemple, je vais mettre bash, ça c'est le mot à remplacer. Slash, cette fois-ci, ZSH, ça c'est le mot qui doit remplacer le mot à rechercher. Voilà. Et là, j'appuie donc sur entrée. Et comme je peux voir, ici, on a le « slash bin slash bash », c'est-à-dire le « bash » de l'utilisateur démo, qui a été remplacé par « slash bin slash zsh ». Et dans ce, dans ce cas, pardon, on voit que nous avons utilisé le séparateur « slash », mais que se serait-il passé si on avait voulu supprimer, cette fois-ci, non pas le mot « bash », mais l'intégralité de « slash bin slash bash », par exemple, par « slash bin slash zsh ». Donc si on s'appuie sur ce que je vous disais en conservant, en gros, le séparateur « slash », cela nous ferait un 1,$, substitute « slash », donc ça c'est le séparateur, « slash bin slash bash », c'est l'expression que je veux modifier, « slash », c'est le séparateur, et « slash bin slash zsh », c'est l'expression que je veux utiliser pour supprimer l'expression « slash bin slash bash ». Voilà, et donc quand je fais ça, qu'est-ce que je fais Eh bien, je vois que Vim nous a mis un message d'erreur. Pourquoi ce message d'erreur Il nous dit qu'il y a des caractères surnuméraires. Et pourquoi, en fait, on a des caractères surnuméraires Car pour Vim, la commande S a beaucoup trop d'arguments. Pourquoi Justement, parce qu'on a utilisé tous ces slashs et pour Vim, lui ne sait pas distinguer le slash de séparateur du slash donc, qui sont contenus dans les arguments. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'une bonne pratique à appliquer quand on cherche à choisir un caractère séparateur, pour la commande substitute, c'est de faire en sorte que ce caractère n'existe ni dans la chaîne à remplacer, ni dans la chaîne qui remplace. Voilà. Et donc, donc, pour terminer, hein, pour contourner ce problème, il va nous suffire simplement de changer le caractère slash par un autre caractère. Par exemple, on va prendre le caractère point-virgule. Euh, point voilà. Et donc, ça nous donne quoi Ça va nous donner tout simplement 2.1, substitute. Ça, ça ne change pas. Point-virgule slash bin slash bash. Voilà. Point-virgule slash bin slash zsh. Voilà. Ah oui, pardon. Là, il n'a pas trouvé effectivement car donc on recommence. Voilà 1, dollar substitut point virgule slash min slash bash. Voilà. Et là, on voit cette fois-ci que ça a bien marché. Donc, il a bien réussi à nous remplacer tout ce qu'on voulait remplacer. Alors, prenons un autre exemple pour illustrer l'usage de l'argument cette fois-ci optionnel g. Admettons que pour une raison ou une autre, hein, donc une raison obscure, on souhaite remplacer tous les slash par des pipes. Donc des pipes, hein, c'est ça. Hein, voilà. Donc euh, pour une raison complètement farfelue, on aimerait remplacer tous les slashes par des pipes. Donc on aurait tendance à faire quoi On aurait tendance à faire 1,$, dollar substitute, point virgule, slash, point virgule, pipe. Ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça On voit bien que le premier slash a été remplacé, mais que par contre, tous les autres slash, eux, n'ont pas été remplacés. Voilà, et donc, du coup, c'est là où rentre en jeu le dernier caractère optionnel qui est G, qui lui va nous permettre de réaliser une substitution complète sur une ligne. Par exemple, si je, fais, je retape la même chose, et là, à la fin, je rajoute le point virgule petit g, là, je vois effectivement que tous les slash ont été remplacés par des pipes. Voilà, alors, pour aller plus loin, hein, Vim est un éditeur de texte très puissant, on l'a vu, et malheureusement, nous n'avons couvert ici que les fonctionnalités les plus couramment utilisées. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans l'apprentissage de Vim, il existe un programme dédié qui s'appelle Vim VimTutor, qui est automatiquement installé quand on installe Zim, et qui se lance simplement en tapant la commande Vim VimTutor, comme ça. Voilà, sinon... Hein, euh, il y a comme d'habitude le info vim comme ça ou le man vim voilà, comme ça voilà alors Voyons maintenant comment rechercher des fichiers. Donc, Après avoir vu comment on édite des fichiers en console avec Vim, on va voir maintenant comment on recherche des fichiers efficacement en console avec Linux. Alors, D'une manière générale, on peut considérer qu'il existe principalement deux manières de rechercher des fichiers. Soit on fait une recherche en fonction des métadonnées du fichier, c'est-à-dire par exemple le nom du fichier, la date de modification, sa taille, son type, s'il s'agit d'un répertoire, d'un lien symbolique, d'un fichier régulier, etc., etc. Donc en gros, soit en fonction des métadonnées, on réalise une recherche, soit en fonction cette fois-ci du contenu de ce fichier. Par exemple, je recherche tous les fichiers qui contiennent la chaîne de caractères "toto". Et en fonction justement de l'une ou de l'autre de ces modalités de recherche, nous n'allons pas utiliser les mêmes outils. Donc dans le premier cas, c'est-à-dire la recherche par métadonnées, on va voir comment utiliser les commandes « find » et « locate ». Donc ça, ce sont principalement les deux outils que l'on va étudier. Et dans un deuxième cas, donc la recherche cette fois-ci en fonction du contenu, on va voir comment utiliser principalement la commande « grep », donc l'utilitaire « grep ». Alors, tout d'abord, voyons comment rechercher des fichiers par métadonnées en utilisant l'utilitaire Locate. Alors, un système de fichiers, c'est quelque chose de potentiellement très volumineux. Et donc, chaque recherche que l'on va effectuer pour trouver du contenu va être une opération coûteuse qui peut s'avérer être longue, voire très longue à s'exécuter. Et pour pallier à cela, il existe justement l'utilitaire locate, dont le principe s'appuie sur l'indexation du système de fichiers Linux, un peu comme ce qu'on a justement dans les bases de données. Et d'ailleurs, ce processus d'indexation fonctionne de la même manière que pour les bases de données, et il vise justement à améliorer les recherches ultérieures en ciblant des paramètres bien particuliers. Son inconvénient, par contre, c'est qu'il faut tenir l'index des fichiers à jour dès qu'une modification va survenir sur un fichier. Cela dit, si cette indexation se fait automatiquement au fur et à mesure, alors ce coût ne sera assez peu, perce sera, pardon, assez peu perceptible par l'utilisateur. Alors, voyons comment installer et configurer la commande locate. Alors, pour installer locate sous Debian, il suffit d'installer le paquet mlocate en tapant sudo apt install mlocate voilà donc là j'ai tapé sudo hein, mais si vous le souhaitez vous pouvez faire ça directement en route sans taper sudo voilà donc le paquet mlocate a été installé et une fois ce paquet installé il va nous falloir lancer manuellement la première indexation avec la commande update db et cette commande d'ailleurs doit être lancée aussi en administrateur donc soit avec un sudo soit en tant que route tiens cette fois-ci je vais le faire en route et là donc je lance la commande update db pour lancer l'indexation voilà alors cette opération hein, elle peut prendre un certain temps suivant la taille de votre disque dur sa vitesse et aussi son niveau d'occupation aussi, on doit savoir que par défaut, updateDB ne va pas indexer tous les fichiers du disque dur. Et pour connaître la liste des répertoires et des types de fichiers qui ne sont pas indexés par updateDB, il faut juste ouvrir le fichier etc.updateDB.conf. Alors, on voit que ce fichier contient effectivement quatre variables. La première variable qui est prunebindmount et qui désigne ici si les montages de type Bind doivent être exclus de l'indexation. Donc je vous rappelle, les montages de type Bind, c'est en gros des montages de, de répertoires ou de fichiers qui ressemblent plus ou moins à des liens symboliques. Voilà. Donc ça peut être des liens hard, des liens soft, voilà. mais en gros quand on va utiliser un Bind, c'est comme si on avait un lien symbolique, sauf que euh, il n'est pas traité en tant que tel. Et certains, justement, programmes, certains utilitaires, ont des comportements différents quand ils sont face à des fichiers qui sont des liens symboliques ou pas. Et quelquefois, cela peut générer des effets de bord, et c'est la raison pour laquelle on peut des fois aussi passer par Bind pour éviter ces effets de bord. Voilà, donc ça, c'était la première... La première variable. On va avoir ensuite une deuxième variable qui est pruneNames et qui, elle, va préciser les extensions de fichiers à exclure de l'indexation. Après, on va avoir prune prunePass qui, elle, indique cette fois-ci non pas les extensions mais les répertoires à exclure. Donc, typiquement, cela n'aurait pas de sens d'indexer des répertoires temporaires ou volatiles tels que slash tmp. C'est la raison pour laquelle il est ici, donc le slash tmp. Pareil, le « slash media », en général, c'est tous les montages du genre CD-ROM et tout le reste, qui se montent automatiquement dans les distributions de type Ubuntu, par exemple. Tous les trucs qui font des choses un peu magiques, automatiques. Quoi. Donc, une quatrième variable qui est « pruneFS » et qui, elle, va désigner les types de montage à exclure. Par exemple, il va être inutile d'indexer le contenu des périphériques de stockage amovibles, comme les CD-ROM, les cartes SD, les clés USB, etc., ou même des partages réseau comme du NFS ou du CIFS. Si on est d'ailleurs amené à modifier le fichier updateDB.conf, il va falloir évidemment relancer manuellement la commande d'indexation updateDB. Donc là, je ne vais pas le modifier, hein. Voilà, donc là, juste, je quitte, je rebascule avec un utilisateur normal. Voilà, alors, voyons maintenant comment utiliser locate. Alors, après avoir lancé la commande updateDB, on va pouvoir commencer à rechercher des fichiers. Et pour cela, on utilise la commande locate avec la syntaxe suivante, locate, option, voilà, et ici, on va avoir, donc, occurrence. Alors, par défaut, Locate va rechercher l'occurrence passée en argument dans le chemin absolu de chaque fichier qu'il aura indexé. Par exemple, si on fait un Locate status, on s'aperçoit que dans les résultats affichés, on retrouve l'occurrence status, donc non seulement au niveau des fichiers, mais aussi au niveau des répertoires intermédiaires. Un autre comportement par défaut de locate est qu'il est sensible à la casse. Autrement dit, si je tape locate g password, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de résultats, mais si je tape locate Grand g password, là je vois qu'il n'y a plus aucun résultat, car justement locate est sensible à la casse. Ici j'ai utilisé un petit g et ici j'ai utilisé un grand g. Alors, Il existe de nombreuses options qui vont nous permettre de surcharger les comportements par défaut de locate et de personnaliser finement notre recherche. Alors, Voyons comment rechercher un nom de fichier uniquement dans les éléments terminaux d'une arborescence. Donc, par exemple, pour rechercher un terme uniquement dans le base name des fichiers, en gros les fichiers terminaux de l'arborescence, on va utiliser l'option "-b". Alors pour illustrer la recherche par base name, on va la comparer avec une recherche par défaut. Donc on vient de voir que la commande locate status renvoyait beaucoup de résultats. Et pour connaître ce nombre de résultats, pour ensuite pouvoir les comparer, on va relancer la commande locate status. Et cette fois-ci, on va compter les lignes en faisant un pipe wc-l. Et donc on voit que locate status, le système va nous compter chaque ligne. et... Le système nous indique donc la commande WC nous indique qu'il y a 2491 lignes qui sont renvoyées par la commande locate status. Maintenant, si on fait locate status-petit b locate pardon petit b status et que cette fois-ci on compte les lignes, on voit qu'on en a beaucoup moins. Et si on les affiche, on voit bien effectivement que les seuls status qui apparaissent sont des status qui correspondent à des noms de fichiers qui, eux, sont terminaux. Alors, comment on recherche un fichier par son nom sans respecter la casse Donc, on a vu hein, que euh, par défaut, locate respectait la casse, mais des fois, on, on veut que locate ne respecte pas la casse. Alors, pour rechercher une occurrence sans respecter cette casse, on va utiliser l'option tirer petit i. Par exemple, si je fais, donc on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si je fais locate gpassword, on va avoir ces résultats-là, et si par contre je fais un locate-i grand G password, donc tout à l'heure on n'avait pas mis le, le petit i et on avait vu qu'il n'y avait aucun résultat, et si je rajoute cette fois-ci le petit i et que j'utilise quand même un grand G, on voit qu'on a exactement les mêmes résultats que si on n'avait pas mis de petit i et qu'on avait utilisé un petit g. Alors évidemment, hein, il existe de nombreuses autres options disponibles avec Locate. Et euh, donc je t'invite à regarder dans le détail le MAN ou l'info de Locate. Donc comme d'habitude, c'est MAN Locate. Voilà, donc on, voilà, hein, on va voir, il est relativement bien fait. Et on a aussi l'info Locate qui est disponible. Ok, donc passons maintenant à l'utilitaire Find. Donc après avoir vu l'utilitaire Locate, voyons maintenant l'utilitaire Find qui lui est un autre utilitaire qui va nous permettre de rechercher des fichiers à partir de leurs métadonnées. Parce que je vous le rappelle, on est toujours dans le premier cas de recherche, c'est-à-dire les recherches de fichiers à partir de leurs métadonnées. Alors Find va se distinguer de Locate sur de nombreux points. Donc, tout d'abord, contrairement à Locate, Find n'a pas besoin d'être installé et il est compris par défaut dans les distributions Linux les plus courantes. Hein, tout à l'heure, souvenez-vous, pour pouvoir utiliser Locate, on a fait un apt install mlocate. Alors, Find, lui, va permettre de rechercher, outre le nom, comme Locate, sur quasiment tous les autres attributs qu'un fichier peut posséder. Donc typiquement, sa taille, les permissions de ce fichier, les utilisateurs et les groupes propriétaires, les dates de création, de modification, etc., etc. Il va même être capable de fonctionner que à partir d'un certain niveau d'arborescence, là où locate, finalement, travailler sur l'ensemble du système de fichiers. Par exemple, si on veut que find cherche un fichier particulier dans le répertoire slash var, alors on va écrire donc un truc du genre find, slash var, etc. etc Donc on verra tout à l'heure la syntaxe précise pour utiliser locate. Et euh, donc une dernière particularité aussi, hein, quand, étant donné qu'on travaille sur un niveau d'arborescence très précis, il faut savoir que find, lui, est récursif à partir de ce niveau d'arborescence de travail. Donc il est capable de rentrer dans tous les sous-répertoires, et sous-sous-répertoires du répertoire de base où il commence à rechercher. Alors, Find, lui, va avoir des résultats. Donc les résultats pardon, que Find va renvoyer sont toujours cohérents par rapport au contenu du disque. Autrement dit, il n'y a pas de risque d'asynchronisme comme avec Locate, si l'indexation n'a pas été lancée, ou si elle n'est pas lancée assez fréquemment, hein, parce qu'on a vu qu'avec Locate, on avait un système d'indexation, et si cette indexation, on l'a vu, n'est pas faite au fur et à mesure, il peut y avoir du nouveau contenu qui est ajouté au système de fichiers, mais qui n'apparaîtrait pas dans les résultats de, lo de Locate, car entre-temps, l'indexation de Locate n'a pas été lancée. Et donc ce problème-là, donc ce problème d'asynchronisme entre la réalité et ce qui est, Renvoyé comme résultat par la commande locate, ce problème-là n'existe pas avec find. Voilà, j'espère que c'est clair. Et cela dit, le revers de la médaille, par contre, d'un tel fonctionnement, le fait que find est capable de travailler en temps réel, c'est que son exécution va être plus longue qu'avec locate, car on l'a dit, find travaille directement sur les fichiers du disque dur et pas sur des index. Un autre comportement dérivé de ce fonctionnement, c'est que l'utilitaire, lui, va parcourir en temps réel le disque et donc va lever un certain nombre d'erreurs dès qu'il ne pourra pas accéder à un répertoire ou un fichier, en raison, par exemple, de droits insuffisants de lecture. Et on va le voir d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on redirige très souvent la sortie d'erreur de la commande find dans « slash dev slash null » Justement pour éviter que les erreurs ne viennent polluer le résultat de notre recherche. Alors une dernière fonctionnalité intéressante vis-à-vis -vis de locate, c'est que « Find », pour chaque résultat obtenu, on va pouvoir appliquer un traitement à l'aide de l'option « Exec ». On va le voir dans le détail hein, tout à l'heure. Cela va éviter d'avoir à jouer avec des pipes et d'autres commandes de type Xargs, comme on devrait le faire avec locate si on veut appliquer un traitement à chaque sortie de locate. Alors, la, la syntaxe de Find, donc pour pouvoir l'utiliser, c'est la suivante, donc c'est Find. Le répertoire racine de la recherche, voilà. Ensuite, ici, on va avoir donc, les options. Voilà. Et pour finir, on va avoir le terme à rechercher. Alors, voyons maintenant concrètement comment utiliser cette syntaxe en balayant les cas d'utilisation de Find les plus courants. Alors, comment rechercher des fichiers par nom Pour rechercher un ou plusieurs fichiers pardon, en fonction de noms particuliers, il faut utiliser les options -name ou -iname. Par exemple, pour rechercher les fichiers dans /etc qui se nomment password, on va faire un find /etc -name password. Voilà. Alors, au-delà des fichiers trouvés, donc, qui sont ici on voit que le système nous a renvoyé de nombreuses erreurs, donc qui sont ici. Il s'agit justement du comportement que je décrivais tout à l'heure, et pour éviter donc que ces messages d'erreur ne viennent noyer nos bons résultats, donc qui sont les deux premiers euh, dans, dans, les, euh, justement dans, dans tout ça, il va nous suffire de saisir 2 supérieur à slash dev slash nul tout à la fin et là on voit effectivement que seuls les bons résultats s'affichent sur la console mais le problème avec ça c'est que l'on va voir qu'à l'usage on va être obligé de rajouter systématiquement le ce 2 supérieur slash dev slash nul à toutes nos commandes find, sans quoi les résultats de find vont être quasiment tout le temps illisibles. Et donc, personnellement, ce que je fais, c'est que pour pallier à ça, je définis généralement un alias de find qui intègre systématiquement le 2 supérieur à slash dev slash nul. Donc en gros, je fais un, un alias find égale, donc simple code apostrophe, find 2 supérieur à slash dev slash nul. Et donc, en faisant ça, si maintenant je fais juste un find-etc-name-password, slash je vois ici que je n'ai pas eu besoin de mettre le 2 super slash def slash nul, et quand même, je n'ai plus les erreurs. Alors, loption iname donc on a vu la première option qui est l'option name, loption name, elle va nous permettre de réaliser la même recherche que l'option name name, sans respecter la casse. Voilà. Si par exemple je fais un tiret iname et ici je mets un p, ici je mets un s au hasard, on voit que j'ai exactement les mêmes résultats. Si par contre j'avais mis évidemment sans le i, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, comment afficher le détail des attributs de chaque fichier trouvé Alors, pour afficher le détail des attributs de chaque fichier qu'a trouvé Find, on va utiliser l'option tiret ls en dernière position. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, cela va nous donner un find/etc-name-password-ls. Voilà, et on s'aperçoit qu'on a un résultat qui affiche le détail des métadonnées de chaque fichier trouvé, un peu comme si on avait redirigé la sortie de find en tant qu'argument de la commande ls, avec par exemple la commande suivante. Donc, Là je vais mettre en grand écran par exemple si j'avais fait find slash etc-name password donc ça c'est ce que s'affiche habituellement. Si ici je mets un xargs -ls ls-l, voilà on aurait eu ça. Et donc ça c'est sensiblement égal à ce qui s'affiche ici. Voilà, sauf que par contre on n'a pas donc les chiffres qui sont là. Alors, comment rechercher des fichiers par taille Alors, quelquefois, il peut être intéressant de retrouver des fichiers en fonction de leur volume. Par exemple, pour identifier ceux qui occupent le plus d'espace sur un disque. Pour cela, on va utiliser l'option "-size", donc c'est cette option comme ça, "-size", avec la syntaxe suivante, suivante find rep-size, donc soit un plus, soit un moins, et ici, la taille. Donc on va voir là trois exemples concrets d'usage de cette syntaxe. Par exemple, si on souhaite retrouver les fichiers qui font plus de 1 méga on va faire donc dans slash etc, on va faire un find slash etc-size plus un grand M-ls. Voilà. Et là on voit par exemple qu'on a ce fichier slash etc slash libre slash main.xcd qui fait 2 mégas. Si cette fois-ci, on souhaite retrouver les fichiers qui font moins de 1 mégas. Donc on reprend la commande d'avant, et au lieu d'utiliser un plus, on utilise un moins. Voilà. Et là, on a effectivement tous les fichiers qui font moins de 1 mégas. Ça fait un peu beaucoup. Et si on souhaite retrouver les fichiers qui font entre 1 et 5 mégas, donc on va pouvoir utiliser deux fois donc le size, tirer size là, et tirer size 5 mégas, donc une première fois avec le plus 1 et une deuxième fois avec le moins 5. Voilà, et évidemment, donc on se retrouve avec le tout premier cas d'usage comme si on n'avait pas utilisé le moins 5 parce qu'on avait déjà vu, on avait vu tout à l'heure qu'il n'y en avait qu'un. Et comme on va le voir hein, aussi juste après, on va pouvoir réécrire donc cette dernière commande où on combine les deux options size, on va pouvoir la réécrire d'une autre manière en utilisant l'opérateur logique end. Par Exemple, on aurait pu aussi écrire find slash etc anti slash on ouvre une parenthèse tirer size plus 1 m tirer end tirer size moins 5 m voilà hop et tirer ls et là on voit qu'on a le même résultat. Alors là en l'occurrence ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser l'opérateur logique end car find nous autorise à utiliser deux fois l'option size, mais on, on le verra par la suite, il y a des options qu'on ne pourra pas utiliser plusieurs fois sans une, donc une même option ne pourra pas être utilisée plusieurs fois si on n'utilise pas, si on ne passe pas justement par les opérateurs logiques, mais bon on va le voir tout à l'heure. Alors, Voyons maintenant comment rechercher des fichiers par utilisateur ou par groupe d'appartenance. Alors, Pour rechercher des fichiers en fonction de leur appartenance à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, on va utiliser les options-user ou-group. Par exemple, pour rechercher dans « slash var » les fichiers dont le propriétaire utilisateur est Debian-GDM, on va faire un « find slash var-user Debian » gdm ls voilà donc là ici on a bien les utilisateurs donc debian gdm au niveau de slash var ok donc si maintenant on veut rechercher dans slash var les fichiers dans le groupe propriétaire cette fois ci et système des journal on va faire un peu pareil find slash var sauf que ici on va utiliser un tiré groupe système des journal, voilà, -ls. Voilà, et là, on voit bien qu'on a le groupe, système des journals, comme groupe propriétaire. Et il est possible de combiner ces options entre elles avec, encore une fois, les opérateurs logiques not et or. Par exemple, pour récupérer tous les fichiers dont les propriétaires sont Debian GDM ou Speech Dispatcher, on va pouvoir faire find/var. Hop, toujours pareil anti slash point de, euh, parenthèse ouvrante alors une chose que j'ai pas dit tout à l'heure et qui est très importante quand on utilise justement cette syntaxe avec des parenthèses donc le anti slash est obligatoire mais en plus de ça il faut toujours une, un espace avant ça c'est logique pour séparer mais il faut toujours un espace après la parenthèse et bien souvent cet espace là on l'oublie et c'est ce qui va faire que ça ne marche pas bien voilà donc parenthèse fermée si je puisse me permettre gdm-or-user speech dispatcher voilà donc là c'est pareil donc je mets un espace anti slash parenthèse fermante et cette fois-ci -ls OK bon ça n'a pas renvoyé le résultat mais normalement ça aurait dû envoyer un résultat bon, je ne sais pas où est le problème vous retesterez de votre côté et peut-être que ça fonctionnera mieux. Dans l'absolu, c'est les choses que j'avais testées en préparant la vidéo et qui avaient fonctionné. Donc, il y a un petit souci, mais certainement rien de grave. Alors, Comment rechercher des fichiers par type de fichier Alors, pour rechercher des fichiers en fonction de leur nature, c'est-à-dire par type de fichier, donc typiquement des liens symboliques, des dossiers, des fichiers réguliers, des pipes, des sockets, etc., etc., on va utiliser l'option "-type". Par exemple, pour rechercher des répertoires, ce qu'on fait, on va faire un find slash user "-type d pour directory", "-iname", et là, par exemple, je vais mettre... An. et là donc le système nous a renvoyé l'ensemble des répertoires qui contiennent AN n à l'intérieur. Pour rechercher cette fois-ci des fichiers réguliers qui contiennent aussi AN, n, on va faire un tiret type cette fois-ci petit f. Et là ici on a tous les fichiers réguliers justement qui contiennent AN, n, voilà comme cela. Et pour rechercher des liens symboliques c'est pareil, au lieu d'utiliser un petit f, on va utiliser un petit l. Voilà. Et ici, on a tous les fichiers qui contiennent des liens symboliques. Alors là, vous allez me dire, on ne le voit pas forcément, mais si je fais ça, par exemple, voilà, on voit qu'il s'agit bien d'un fichier symbolique qui pointe vers Guam. Alors, comment rechercher des fichiers par permission quand on commence à s'intéresser au domaine de la sécurité offensive sur Linux, on parle aussi de ethical hacking, on apprend vite qu'une des premières choses que va faire un hacker une fois qu'il est parvenu à obtenir un terminal distant sur une machine, c'est de chercher des fichiers qui vont lui permettre d'élever ses privilèges. Ces fichiers se distinguent des autres car ils ont des droits particuliers. Par exemple, il s'agit de fichiers de configuration de services sensibles, disponibles en écriture, mais aussi désexécutables avec des bits setuid, etc., etc. Et justement, une manière de rechercher de tels fichiers avec ces droits bien spécifiques est l'usage de la commande find avec l'option -perm. Donc, les permissions, elles, vont pouvoir s'exprimer, comme on va le voir, de différentes manières. Tout d'abord, on peut chercher une correspondance exacte avec un certain jeu de permissions. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers exécutables qui ont les permissions 755. Donc, 7, ça veut dire que l'utilisateur va avoir tous les droits. Donc, le droit de lecture, d'écriture et de X. Voilà, donc en gros, ça va correspondre à ça. RWX. Voilà, ça, c'est pour l'utilisateur. Donc, le groupe et le hauser, eux, vont avoir uniquement les droits de lecture et et d'exécution. De, voilà. Donc ça, ça correspond à 7751, c'est un petit rappel par rapport au cours précédent. Et donc, pour rechercher justement les fichiers exécutables qui ont exactement ce jeu de permissions, donc je dis bien exactement, on fait find slash usr bin, par exemple, perm 755-ls. Voilà. Et ici, on voit bien effectivement rwx Ici, on a Rx et ici, on a Rx. Et ils ont tous exactement le même schéma, avec les mêmes... Donc, quand je parle de schéma, c'est euh, les mêmes droits. Hein. Si maintenant, on va vouloir chercher des fichiers qui vont comporter au moins un droit spécifique pour chacun des niveaux utilisateurs, groupe ou user, on va utiliser cette fois ci un moins devant les droits. Par exemple, si on souhaite connaître tous les fichiers pour lesquels l'utilisateur a un droit d'écriture et le groupe a aussi un droit d'écriture et que les autres, c'est-à-dire other, a un droit de lecture, c'est-à-dire 4. Donc en gros, il faut que l'utilisateur comporte au moins un 2, que le groupe comporte aussi un 2 et que les autres ont au moins un droit de lecture, c'est-à-dire un 4. On va faire tout simplement un find slash-perm-224 pardon et-ls, ce sera plus clair. Voilà, donc là j'arrête. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit On voit effectivement que dans tout ce qui nous est renvoyé, on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'utilisateur... Voilà. Alors, alors, on va peut-être faire plutôt à ce niveau-là, peut-être plus simple. Alors, pourquoi il me renvoie que des... Pas, on va faire par exemple un Voilà, bon bref. De toute façon la find va nous renvoyer avec un user qui a effectivement le droit d'écriture, un groupe qui a au moins justement aussi le droit d'écriture et que les autres ont aussi au moins le droit de lecture. Voilà. Donc c'est le cas. Alors, voyons maintenant comment rechercher des fichiers par date. Alors, la recherche de fichiers par date avec Find est très fine et les options à utiliser sont nombreuses suivant la nature de la date que l'on recherche, car il existe différentes natures de dates sur lesquelles on va pouvoir rechercher. Par exemple, on va avoir le tirer à time, donc comme ça, le tirer à time, donc quand le temps va s'exprimer en jour, ou le tirer à mine donc quand le temps va devoir s'exprimer, donc là ici je le montre parenthèse, en jour, et ça c'est quand le temps va s'exprimer, donc en gros en minutes. Et donc justement, cela va correspondre à la dernière date d'accès, donc à time ou à min, c'est pour faire une recherche sur la dernière date d'accès des fichiers. Donc on va avoir également un pendant cette fois-ci sur la dernière date de modification des droits ou des utilisateurs, donc c'est ctime, toujours pareil, on utilise time, ça veut dire que c'est des jours, et tirer ses mines, cette fois-ci, c'est des minutes. Et là, cette fois-ci, le tirer ses mines, c'est justement pour les... Donc, c'est la date de modification des droits ou des propriétaires. Voilà, Hop, je tape vite fait pour que vous vous en souvenez, et ça, c'est la dernière date d'accès. Dernière date d'accès. Voilà, ensuite, on va avoir donc pareil, un mTime toujours un jour ou un M min en minutes. Et ça, ça va correspondre à une recherche en fonction de la dernière date de modification du contenu du fichier. Donc dernière date de modification du contenu du fichier. Voilà. Alors, on préfixe d'ailleurs généralement le temps. Donc, le temps qui, est, qui va venir juste après, hein, on va le voir. Soit par un plus pour préciser que la date est, est antérieure en fait à ce qu'on met. Par exemple, si on veut mettre un plus X, ça veut dire que donc typiquement un min time, un m time plus X, ça veut dire que on va vouloir rechercher sur une date antérieure à X. Donc X là en l'occurrence, ce sera un jour. Donc typiquement, si on fait un m time plus 5, ça veut dire qu'on va vouloir rechercher tout les fichiers qui ont une date antérieure à 5 jours voilà et euh, on va utiliser le préfixe moins cette fois-ci pour préciser une date entre maintenant et les X dernières minutes ou les derniers jours bon, peut-être un peu abstrait de cette manière mais on va voir des exemples pour que on comprenne mieux Alors, si on cherche un fichier qui a été modifié dans les 30 dernières minutes si on s'appuie sur ce que je vous ai expliqué on va faire un find slash etc-m 60 ah, donc là on n'en a pas dans slash etc est ce que là on en a on n'en a pas non plus bon. ok donc si on cherche un fichier dont les propriétaires ou les permissions ont été changés dans les deux derniers jours donc pareil on va faire un find par exemple slash etc Là c'est pareil, hein. je pense qu'on ne va pas en avoir. Euh, non, non, en fait, ça ne marchait pas, c'était à cause de ça. Voilà, là, ça va mieux. Ok. Voilà. Et donc là, excusez-moi, hein, j'avais utilisé min au lieu de tirer. Voilà. Et donc là, on voit effectivement qu'on a les fichiers qui ont été modifiés donc les 30 dernières minutes. Et si je refais ls. Donc, on a ici le temps. Voilà. Donc, midi 57, effectivement. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc on va refaire pareil. Cette fois-ci, si on veut connaître les fichiers dont les propriétaires ou les permissions ont été changés dans les deux derniers jours, je vous disais, donc là, on va faire en tirer ctime, moins 2, ls, voilà, donc là c'est pareil. Et pour terminer, un dernier exemple si on cherche un fichier qui n'a pas été accédé depuis plus de 300 jours, on va faire un slash etc-atime plus 300. Voilà, et là en fait on a aussi tous ces fichiers-là. Voilà. 5 mai 2021, hein. donc ça fait plus de 300 jours. Alors, comment combiner des critères de recherche avec les opères AND, OR et NOT Alors, comme on l'a déjà vu, hein, euh, je crois deux fois, il est possible de combiner plusieurs des critères de recherche qu'on a vus jusqu'ici en utilisant des opérateurs logiques. Par exemple, si on veut lister les fichiers réguliers dont la taille, donc là pour le coup on va prendre un exemple un peu compliqué, hein. donc si on veut lister les fichiers réguliers dont la taille est supérieure à 1 méga qui ont été créés dans les 15 dernières minutes et dont le propriétaire est démo ou que le groupe est shadow, on va faire quoi On va faire donc sudo find slash, là j'ouvre une parenthèse, tirer type f en disant je cherche des fichiers réguliers tirer end tirer size plus 1 m donc des fichiers de plus de 1 méga and tirer min donc là ça veut dire qu'ils ont été créés il y a moins de 15 minutes end et là j'ouvre une seconde parenthèse interne donc on peut imbriquer hein, les parenthèses et là je dis et dont l'utilisateur est soit des mots soit le groupe et shadow, et là donc je ferme mes deux parenthèses en n'oubliant pas de mettre des espaces avant et après. Là je fais tirer ls et j'ai dû me tromper. Alors, find pass must preced Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, sudo find hein, tirer type f tirer end tirer size tirer min. Voilà, c'est ici que ça plante. Et donc là, le système donc, ne nous a rien trouvé. C'est un peu farfelu hein, comme manière de, de chercher. Voilà. Alors, notez que du coup, il est très important d'échapper les parenthèses et de mettre un espace avant et après les séquences. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais je préfère insister dessus. Alors, comment exécuter Alors, pourquoi j'insiste dessus, hein, d'ailleurs, rapidement C'est parce que vous verrez, quand on, justement, quand on oublie un espace, l'erreur n'est n'est pas, pas parlante. Voilà. Il nous dit juste euh, expression non valide. Voilà, donc euh, il faut vraiment avoir ce réflexe de rajouter toujours avant et après les parenthèses un espace. Alors pour appliquer un traitement ou une commande sur chaque résultat renvoyé par find, on va utiliser l'option exec avec la syntaxe suivante. Donc on va faire un find, bla, bla, bla, bla, bla, bla exec. Ma commande, voilà, donc accolade ouvrante fermante anti slash point virgule. Alors le accolade ouvrante, accolade fermante anti slash point virgule, lui va être remplacé par le nom du fichier trouvé. D'ailleurs c'est faux, c'est même précisément ça qui va être remplacé par le nom du fichier trouvé. Par exemple, si on veut afficher un préfixe et un suffixe après chaque entrée du fichier de fichier conf trouvé dans slash etc on peut faire ça find slash etc tirer name étoile.conf, même je pense que point .conf tout court ça devrait marcher tirer exec echo voilà voilà et là effectivement donc je reprends on voit bien que le, ces accolades ont été remplacées par le résultat et on voit que ensuite le résultat lui a été injecter en fait directement dans la commande et on a bien comme affichage donc trois chevrons ici le résultat renvoyé par find et trois chevrons ici dans l'autre sens alors euh, si on veut cette fois-ci demander confirmation avant l'exécution de chaque commande on va pouvoir au lieu d'utiliser l'option tirer exec on va pouvoir utiliser l'option ok donc, l'option de tirer OK marche de la même manière, pardon, sauf que à chaque fois, il devrait nous poser une question. Sauf que là, en fait, il ne me la pose pas, et je sais pas pourquoi. Bon, normalement, il devrait me la poser. Je comprends pas tout. Ah, voilà, en fait, c'est parce que j'étais pas sudo. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il me pose la question. Est-ce que je veux exécuter ça Je dis oui, et là, ça me l'exécute. Je dis oui, ça me l'exécute. Si je dis non, ça me l'exécute pas, etc. etc. Bon, pour un écho, ça n'a pas vraiment de sens, mais il peut y avoir des commandes où ça a vraiment du sens, typiquement des commandes dangereuses comme RM ou euh, voilà, des, des choses comme ça. Alors, après avoir vu comment retrouver des fichiers à partir de leurs métadonnées, voyons maintenant comment retrouver des fichiers qui comportent un certain contenu. Pour cela, on va utiliser la commande grep. Alors tout comme find, l'utilitaire grep est généralement embarqué dans la plupart des distributions Linux et il n'est pas nécessaire de l'installer. Grep va s'utiliser avec la syntaxe suivante qui est grep option contenu à rechercher un fichier, un premier fichier et après tout un tas d'autres fichiers facultatifs. Voilà, donc ça c'est la syntaxe d'usage de grep. De GREP pardon. Par défaut, quand grep va trouver une occurrence, il va afficher le nom du fichier dans lequel il a trouvé cette occurrence et la ligne qui contient cette occurrence et tout ce qu'il y a avant et après cette occurrence. Par exemple, si on veut afficher les fichiers qui contiennent l'occurrence démo, on va pouvoir faire grep slash etc slash étoile démo de super slash dev slash nul. Voilà, et là, donc, il nous a rien trouvé. OK. Là, il nous a rien trouvé. Bon, on retrouve, donc ici, hein, on voit qu'on a encore donc des problèmes. On voit qu'on a encore des problèmes. Donc, le 2 supérieur à slash dev slash nul nous a permis de ne pas afficher les erreurs. Mais, tout comme find, un truc sympa à faire, c'est de créer un alias. Donc Je ne peux pas le refaire, mais en gros, c'est un alias grep, égal, etc., etc. Voilà. Ah, C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi on fait, Ils me pas. Je ne sais pas, Bon, normalement ça devrait marcher, tout comme tout à l'heure. Si vous le faites, je pense que ça devrait quand même marcher chez vous. Quelque chose que j'ai dû louper. Bon, les options intéressantes de greppe. Donc, le petit i pour ne pas respecter la casse. Alors, par défaut, greppe, lui, est sensible au respect des minuscules et des majuscules. Donc, dans un terme à rechercher... Euh voilà. donc par exemple, on voit que si on reprend l'exemple précédent qu'on qu utilise un grand D à la place du petit D, normalement Grep ne devrait pas envoyer de résultats. Mais là je suis embêté parce que grep ne renvoie déjà pas de résultats. Alors de quoi ça vient Alors, Password. J'ai bien un démo là-dedans. Voilà. Donc là j'ai bien un démo. Donc si je fais un grep, alors à moins que je me sois trompé. Et bien sûr, je me suis trompé, c'est l'inverse cest dire que c'est d'abord... Voilà, ça c'est un peu problématique aussi parce que ça marche à l'inverse de Find. C'est-à-dire que dans Find, d'abord on met le répertoire sur lequel on travaille et après le mot à rechercher. Tandis que dans Grep, on met d'abord le mot à rechercher et après le répertoire sur lequel on veut travailler. Voilà. Et là, normalement, ça devrait mieux marcher. Yes. Et là, on voit effectivement que ça fonctionne mieux. Ok. Donc... Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc je vous disais on va créer un alias. Par exemple, on va faire un alias grep égale grep de supérieur slash dev slash nul. Ok. Très bien. Donc je vous disais le tirer petit i c'est pour ne pas respecter la case. Donc par défaut, si je reprends donc, mon grep démo de tout à l'heure, on voit que ça nous renvoie des résultats, et si par contre je mets un grand D à la place, on voit qu'on n'a plus aucun résultat. Si maintenant je rajoute un petit i pour rendre greppe insensible à la casse, on voit qu'on a de nouveau des résultats qui s'affichent, qui normalement sont les mêmes. Si je fais un WC-Réel, on en a 27, et si donc je fais un démo, on en a aussi 27. Voilà. Voilà. Alors, on voit effectivement qu'en ajoutant le tiret petit i, cela nous renvoie exactement les mêmes résultats. Donc, une deuxième option relativement intéressante, c'est le tiret petit r pour rechercher récursivement dans les sous-dossiers. Donc, l'option tiret petit r, pardon, va nous permettre de rechercher récursivement une occurrence dans les fichiers contenus, également dans les sous-dossiers de l'arborescence de départ. Par exemple, pour rechercher l'occurrence keys, dans les sous-répertoires de slash etc on va faire un grep-r keys slash etc voilà et ici on va voir effectivement qu'on va avoir donc un keys qui est ici qui est au niveau de speed dispatcher module festival etc si par contre j'avais pas mis le r on voit que du coup je n'ai vraiment rien qui s'affiche Alors cette option, hein, tirer petit r elle est très utile si on souhaite chaîner la sortie de greppe avec d'autres utilitaires. Euh... Non, c'est pas cette option, pardon. Ok. Alors maintenant donc on va voir le tiret petit L. Alors pour n'afficher le tiret petit L en fait c'est pour n'afficher que le nom du fichier sans la ligne qui contient l'occurrence. Donc si on souhaite afficher uniquement les noms des fichiers qui contiennent l'occurrence sans le détail de la ligne, on utilise l'option tirer petit L. Par exemple, si on reprend notre exemple précédent et que donc qui était ici et qu'on fait un grep -r on voyait qu'on avait le détail et si par contre on met on rajoute un RL, on voit cette fois-ci on n'a que les chemins absolus des fichiers qui s'affichent. Alors, tout à l'heure, hein, j'ai commencé à le dire, euh, cette option, en fait, elle est très utile si on souhaite chaîner la sortie de grep avec d'autres utilitaires, par exemple à la l'aide d'un pipe. Typiquement, si on souhaite afficher le nombre de mots de chaque fichier contenant l'occurrence keys, on va pouvoir combiner grep à l'utilitaire wc en faisant, donc là, on reprend ça. Voilà, et en faisant wc -w, donc ça, ça va nous compter les mots. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, quatrième option, le tiret petit v, lui, va nous permettre d'afficher tous les fichiers qui ne contiennent pas une certaine occurrence. Donc en gros, ça va nous permettre d'inverser le fonctionnement de grep et de ne pas afficher les fichiers qui contiennent une certaine occurrence. Par exemple, si on veut afficher tous les fichiers de slash /etc qui ne contiennent pas l'occurrence des mots, on va pouvoir faire donc ici grep -vl des mots slash /etc slash étoile. Voilà. Et là ici, on a en gros tous les fichiers qui ne contiennent pas l'occurrence des mots. Voilà. Et typiquement, hein, dans ces fichiers, on sait que l'occurrence des mots, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ETC Password. Et si, typiquement, je fais un grep, donc je recherche sur Password, Hop. voilà, on voit que ça marche. Voilà, donc, c'en est fini pour ce cours sur l'édition et la recherche de fichiers sous Linux en ligne de commande. J'espère euh, t'avoir transmis l'essentiel pour t'aider à éditer et rechercher des fichiers sans utiliser les interfaces graphiques. Évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce cours